ces deux conjonctions combinées nous porteront beaucoup d'énergie bénéfique pour revenir dans nos expériences ou nos accomplissements passés et décider qu'est-ce que nous aimerions porter avec nous dans notre nouvelle vie, et qu'est-ce que nous devons laisser en arrière. Donc la conjonction entre Jupiter et le nœud sud va nous inciter à revenir en arrière pour valider quels sont les aspects et les expériences de notre vie passée qui seraient toujours bénéfiques pour nous, et que nous aimerions porter avec nous à notre nouvelle vie que Pluton et Saturne construisent pour nous et quelles sont les expériences douloureuses dont nous devrions nous détacher définitivement et laisser aller. Comme j'ai mentionné, Saturne et Pluton vont travailler côte à côte cette année pour nous aider à reconstruire notre vie et la transformer. Et Jupiter sera là aussi pour rendre cette transformation souple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 2020. Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre neuvième maison. Vous verrez les choses clairement et votre sentiment intuitif sera équilibré avec vos pensées, ce qui vous donne des compétences perceptives aiguës. Vos compétences décisionnelles aussi seront bien aiguisées. C'est une journée propice pour parler et écrire en public, pour partager vos pensées et vos sentiments et tous les types de communication, mais aussi pour la relaxation, la créativité et les activités spirituelles. Mardi et mercredi, la lune sera dans les gémeaux, votre dixième maison. Au niveau domestique, il y aurait de l'harmonie et de la tendresse, mais au niveau du boulot, vous pourriez avoir tendance à mettre en question tout. Fort probablement, car vous ne percevrez pas les choses adéquatement, alors votre perception des choses serait compromise, ce qui pourrait vous conduire vers la frustration qui se manifesterait à travers une humeur fluctuante qui serait agitée par n'importe quel événement que vous auriez normalement ignoré auparavant. Des réactions impulsives pourraient mettre en péril votre réputation au boulot, soyez attentifs et patientée, les prochaines journées seront plus agréables. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le cancer, votre onzième maison. Votre intuition vous guidera dans les bonnes directions et vous pourriez faire confiance à votre instinct et saisir les opportunités qui pourraient se présenter durant cette période et en profiter au maximum, surtout au niveau relationnel. Des interactions plaisantes seraient au menu et votre popularité vous aidera à faire des nouveaux amis ou connaissances d'affaires. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Lyon votre douzième maison, une fin de semaine durant laquelle vous devriez limiter vos interactions avec les gens, surtout les provocateurs. Vous pourriez avoir tendance à mettre en question les plus simples des choses. Vos pensées pourraient devenir polarisées, ce qui est un inconvénient de l'opposition de la Lune à Mercure. Et cela pourrait causer des frictions inutiles éviter la prise des décisions cruciales et reporter les si possible aux prochaines journées. C'est une fin de semaine, alors pourquoi pas ne pas en profiter pour vous reposer, vous divertir et vous ressourcer. C'est tout ce que j'ai pour vous, euh, chère Vierges. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, euh, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.